Ce vendredi à 9h, j'anime la masterclass « Vive du coaching en 2021 » où je vous présenterai les 5 étapes par lesquelles il faut passer de manière indispensable si vous voulez pleinement vivre du coaching, gagner entre 5 et 10 000 euros par mois, voire plus, euh, si vous êtes totalement débutant, ce sera pour vous parce que du coup, plus vous aurez une compréhension sur cette feuille de route, plus vous pourrez mettre en place des actions rapidement et générer vos premières ventes dans les semaines et les mois à venir. Si vous êtes beaucoup plus avancé, bah, vous allez voir qu'il y a des éléments, notamment sur comment trouver des clients sur le web, qui vous manquent. Et je vous accompagnerai à ce sujet. Donc, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 9 h Hâte de vous y retrouver et j'ai quelque chose de spécial pour vous pour cette fin d'année à la fin de cette Masterclass. À vendredi, ciao